Thank you. Thomson-CSF. Les anciens élèves de l'école hôtelière de Saint-Germain sont invités à la visite des usines Thomson. Bonjour, Vincent. Courez-vous si vite. Pardon, monsieur, je suis en retard. Il faut que je sois dans une demi-heure à 20 km d'ici. Je vais visiter les usines de téléviseurs Thompson avec des élèves de mon école. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous allez comment Je ne sais pas. Je ne trouve pas de taxi. Vous savez conduire Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser ma voiture. Merci. Faites attention, elle est neuve. Oui, bien sûr, monsieur, et merci beaucoup. À mon avis, vous serez à l'usine dans une demi-heure. Bonne route. Faites attention. Vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Votre frein à main n'est pas desserré. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Vous n'avez pas arrêté. Vous n'avez pas fait votre contact. Attendez-moi, attendez-moi, j'arrive! Excusez-moi. Vous êtes tous là? Bien, la visite va commencer. Vous êtes ici dans l'atelier de fabrication de nos téléviseurs couleurs. produisait beaucoup 3000 par jour et ils sont vendus partout partout en france à l'étranger Nous sommes devant le robot qui assemble les pièces. Celle que nous déjeunons. Je suis très content de cette visite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Prenez ce que vous voulez. Choisissez. Un peu de légumes, un œuf dur. Moi, je vais prendre des carottes râpées, du fromage et une orange du fromage moi aussi et un gâteau On prendrait du vin Oui, un peu. Moi aussi. Du pain. Que désirez-vous Un steak et comme légumes Des frites. Un steak, pour moi aussi, et des haricots verts. Bon appétit. Voulez-vous du vin? Oui, un peu, s'il vous plaît. Merci, merci. Dépêchons-nous, la visite va reprendre. ouvrières achèvent l'assemblage des téléviseurs. Ici, ce sont nos téléviseurs que les ouvrières vérifient. Nous sommes devant une autre chaîne de montage. Ces téléviseurs sont parmi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je suis heureux que cette visite vous ait plu. N'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Frein à main serré. Alors, cette visite, elle t'a plu? Oui, pas mal. J'ai une idée formidable pour ce soir. Tu viens avec moi? Oui, bien sûr. Où va-t-on? Nous allons visiter le musée d'Orsay. ici dans la salle des impressionnistes, dans la galerie du célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir, dont vous pouvez admirer les tableaux. Venez, nous allons reprendre la visite ensemble. Vous êtes tous là Bien, la visite va commencer. Vous êtes ici dans l'atelier de fabrication de nos téléviseurs couleurs. Vous en produisez beaucoup 3000 par jour. Et ils sont vendus partout Partout, en France, à l'étranger Nous allons voir plusieurs modèles. Ce téléviseur est grand. Celui-ci est petit. Celui-là est moyen. Celui-ci a la forme d'un cube. Celui-ci a la forme d'une sphère. Cet écran est est un rectangle. Cet écran est un carré. Ce modèle est lourd. Celui-ci est beaucoup plus léger. Celui-ci est en bois. Celui-là est en métal. Ils sont fabriqués dans une usine. Ils sont fabriqués à la chaîne. La production de l'usine est importante. La moitié de la production est exportée. Ici, nous sommes devant le robot qui assemble les pièces. Là, nos ouvrières achèvent l'assemblage des téléviseurs. Ici, ce sont nos téléviseurs que les ouvrières vérifient. Madame? <coughs> Voulez-vous un verre d'eau? Oui, donnez-moi un verre d'eau. C'est le verre d'eau que vous m'avez demandé. C'est le verre d'eau que j'ai demandé, mais c'est vous qui me l'avez donné. Oui, c'est moi qui ai apporté le verre d'eau. Merci beaucoup, mais avant de continuer, arrêtons-nous un instant pour déjeuner. Voici la table où nous déjeunons. C'est Pierre qui a acheté ce téléviseur. C'est le téléviseur que Pierre a acheté. C'est l'usine où Pierre travaille. Mmh, C'est bon. C'est bon. Au revoir.